Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros concept, je vais faire gagner plus de 4000 euros de cadeaux aux passants dans la rue. Choisis une boîte et gagne. Allez, ouais, je vais me mettre au milieu de la rue et je vais prendre le premier passant. Choisis une boîte et gagne. Tu veux essayer C'est quoi le jeu T'as ah, une chance sur deux de te gagner En gros on va mettre un cadeau dans une des boîtes Moi je vais pas savoir laquelle ouais. Je vais devoir sauter sur la boîte ouais. Avec le cadeau dedans, juste un post-it ouais. Et si je saute dessus t'as gagné T'es chaud Euh attends attends il y a une piège Ah il n'y a pas de piège Non mais ça doit être Si quoi. tu veux on demande à quelqu'un d'autre hein, Mais tu auras juste perdu un cadeau Il hein. n'y a, a vraiment pas de piège hein. C'est moi qui saute avec le vélo, hein, c'est pas moi hein. ouais. Allez, bienvenue dans le game choisir ton cadeau il a hésité hein. quand tu donnes 4000 euros de cadeau, il y a un piège mais non il n'y a pas de piège je te promets on mélange on mélange ça c'est tous les cadeaux qui sont là t'en tires un tu vas le positionner dans une des deux boîtes là-bas moi je regarde pas tu me dis quand c'est bon tu mets les boîtes où tu veux après hein. tu peux les mettre loin si tu veux me challenger c'est bon en plus tu mes amis un peu en travers et tout la petite feinte donc là si je écrase la bonne boîte tu repars avec le cadeau hein. hop c'est parti vas-y je vise celle de gauche c'est Touché, alors il y a quoi dedans? Est-ce que c'était celle-là? Oh, yes, T'as gagné la lampe, pas mal, pas mal. Ça peut dire, il a gagné. Tu pourras faire des TikTok, des Instagram et tout là. Tu seras bien éclairé. Allez, eh viens, je te montre quand même tous les cadeaux qui a gagné. C'est grâce à la française des jeux que j'ai pu acheter tous ces cadeaux là. Ils organisent le grand loto de Noël et du jour de l'an. Je vous invite à y jouer et d'ores et déjà, avec le code MAGI 20, vous pouvez créditer votre compte française des jeux avec 20 euros. Comme ça, c'est gratuit et vous pouvez participer à ces grands lotos. Donc, comme moi, je vais remplir une grille, je vais demander un numéro avec les gens et peut-être qu'on gagnera ensemble. Le million d'euros. Alors, viens voir les cadeaux. Donc, il y a déjà une lampe qui est partie. Il y a un kit à fondue. Ça, c'est parce que moi, je viens de Grenoble, des montagnes. L'a fondue. Ça, c'était obligatoire. Une montre Garmin pour euh, la course à pied. Ça, c'est top. Ça, c'est mon cadeau préféré. Ma fille, est un peu jalouse que je le donne, mais c'est un réveil, euh, un réveil licorne. Une enceinte, JBL. Ça, ça fait plaisir pour l'extérieur. JBL, c'est laquelle celle-là Pipe Essential 2. Moi, j'en ai une aussi pour mes entraînements en trial C'est le top. Une GoPro Hero 11 Mini. 450 euros, ça vaut. Ça, c'est cadeau. Il y a aussi une trottinette électrique qui va à 15 km/h. Un peu moins chanceux, mais ça fait toujours plaisir. Il y a des petits bonbons Il y a aussi une tablette tactile 10 pouces En ce moment c'est la coupe du monde de foot Il y a le ballon réplica de la coupe du monde de foot de chez Adidas Et il y a un vélo électrique Rusher, Komoda Qui va jusqu'à 45 km h Bon officiellement je l'ai débridé justement pour les, pour les vainqueurs Avec son petit kit On l'essaiera tout à l'heure Et je garde un cadeau pour vous J'en garde un il sera à gagner sur mon Instagram Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Pour savoir lequel de ces cadeaux restera et sera gagné pour vous Bon on attend hein. Deuxième personne oh, Du coup on peut choisir une boîte Vous voulez jouer Ouais, de une des deux Qui joue Je me lance. Bien sûr, je vais pas sauter sur le cadeau. Je vais sauter juste sur une boîte où il y aura écrit ton cadeau. Choisis celle que tu veux. Ok. Tu me le dis pas. <rire> je regarde pas. Elle va devoir positionner sa boîte où elle veut. Le but, c'est que je la touche, bien sûr. C'est bon Allez. Bon, en plus, il y a du challenge, là. Ça les a mis assez loin, les boîtes. Ok, je dois choisir une des deux boîtes. Tu ne me les as pas mis en face, hein Tu prends des risques. Ah, je vais tenter la une, C'est la plus loin, là. J'ai touché la une! Est-ce que c'est la bonne? Et non, il n'y avait rien. Désolé! Et non, c'est le jeu. Malheureusement, il y avait une chance sur deux, mais c'est pas terminé. Viens voir, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Tu vas pouvoir gagner un petit ticket à gratter. Jusqu'à 25 000 euros quand même à gagner avec ce ticket. Donc, Est-ce que tu t'es abonné à la chaîne? Non, bon. Tac, c'est bon. Il est astro Alors, il faut que tu grattes toutes les étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu dois avoir deux symboles pareils. Ouais, j'en ai deux pareils. Deux pareils, elle va gagner. On partage, hein? 25 000 euros, attends, on partage, moi. 2 euros. 2 euros. Bah, ça va, c'est déjà ça, hey. Hey! Hey, c'est déjà ça hein Très fort, attends, c'est pas fini je crois Ah je crois que tu, tu grattes le bonus 2 euros aussi Allez, 4 euros, ça c'est cadeau. Hey, eh c'est pas mal déjà Eh bah ben, bravo à toi Est-ce que je peux me donner un numéro entre 1 et 50 C'est pour ma grille d'euros millions Ok, le 26 bah, J'ai le 25 et le 26 Allez, bonne journée, salut Bah voilà, on a fait gagner 4 euros, c'est déjà ça hein. On va aller voir quand même, voir ce qu'elle a perdu Viens voir. Elle a perdu un réveil licorne Ah bah je comprends qu'elle soit dégoûtée. Moi c'est mon cadeau préféré aussi hein. Allez, bah on part pour euh, trouver une troisième personne Un joueur je crois tu bien? bien. Ouais. ouais. Tu veux jouer? Il ouais, je bien ouais. Je choisis une boîte et gagne. Je choisis euh, un cadeau au pif. Tu mets les boîtes où tu veux. C'est un beau cadeau? On va regarder encore. Ah, tu sais pas. On va essayer de le faire gagner. C'est parti. Il y avait ça dedans? Tu l'avais? Yes, yeah, y a de l'Orsal JVL. Ça va, beau cadeau. Ouais, c'est pour toi. Ouais, ben merci beaucoup. Mais tu sais ouais. quoi, c'est pas terminé. Est-ce que t'as es abonné à ma chaîne Il est abonné ça, c'est un vrai. Yes. C'est un jeu qui est en partenariat avec la Française des jeux, spécialement pour euh, le grand loto de Noël et du jour de l'an. Ouais. Je t'offre un petit ticket à gratter qu'on va faire ensemble. Tu peux gagner jusqu'à ouais. 25 000 euros. J'espère pour toi. Hein. Est-ce que tu as une petite pièce ou un truc Astro, ah, faut que t'aies deux signes. Tout à l'heure, elle a gagné 4 euros avec euh, l'Astro. Non. Ouais. Perdu. Bon, bah en même bah, temps, euh, tu gagnes l'enceinte, il ouais, euh, y, <rire> y avait pire. Félicitations, vous, en plus un abonné, ouais. ça fait plaisir. L'enceinte JBL, ouais. c'est cadeau. Ouais. Merci. Je choisis une boîte et gagne. Hein Chois une boîte et gagne. Non, je choisis pas une boîte et gagne. choisis une boîte et gagne Choisis une boîte, ouais. Donc, choisis une... Allez, tu mets dans une des deux boîtes le papier qu'on va tirer au sort. Ouais. Et si je tombe dessus avec mon vélo, si je l'écrase, bah t'as gagné. Voilà. Moi, je vais là-bas, je regarde pas dans quelle boîte tu mets. Allez, la une ou la deux. Tu connais déjà un cadeau ou pas Ok. Allez, c'est parti. Est-ce que c'était celle-là Ah, je crois que c'était celle-là. C'était celle-là C'était la boîte 1. Et t'as gagné quoi Oh mec, GoPro 11, 450 balles. Yes <rire> Trop bon. Comme ça. Allez comme ça, c'est cadeau. Ah bah écoute merci. Mais tu sais quoi, c'est pas terminé. Est-ce que t'es abonné à ma chaîne YouTube T'as le droit de dire non. Voilà, il est pas abonné, donc tu. Non, je déconne. Après, je peux aller sur tous les réseaux. Il hein. y a aussi TikTok, Instagram. Non, vous aussi, vous pouvez vous bien abonner bien sûr. yes C'est en partenariat avec la Française des Jeux cette vidéo. Mais moi, je t'offre un ticket. On ah, peut okay. le gratter ensemble. Tu peux gagner jusqu'à 25 000 euros. On va regarder ensemble. Je crois qu'il faut que t'aies deux numéros pareils. 31 ans. Non, non. Non, dommage. Bon, après une GoPro à 450 balles, oh, bah c'est déjà pas, pas ça, mal. Hein. Bon, bah bien joué, mec. Beaucoup, ouais, et je t'ai pas demandé, est-ce que tu peux me donner un numéro entre 1 et 50 C'est pour ma grille Euro millions 40. 40. Allez, ok. Merci. Faut pas avec mon petit papier. Il y en a qui regardent, mais qui ont peur. Hein. Ah, un courageux, je choisis une boîte et gagne. Je vais participer ouais Allez, bon, enfin. c'est parti. Comment tu t'appelles Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste regarde, là ça correspond à tous les cadeaux qu'il y a ici. Voilà tu prends au pif, et le cadeau. Bon ma fille elle reste de la licorne, hein, c'est le plus beau cadeau. Oh là, le vélo électrique. Bah là c'est le plus beau cadeau là, 2500 euros il vaut le vélo électrique. Donc garde ton papier. Moi je regarde pas, tu le mets dans une des deux boîtes là-bas. Si je saute dessus, bah tu repars avec le vélo. Bon, potentiellement, je vais lui faire gagner le plus gros cadeau que j'ai, un vélo électrique, fat bike, 2500 euros il vaut. Euh, je crois que tu l'as conseillé, non T'as as joué la stratégie. <rire> J'avais pas vu Est-ce que c'est autorisé là Il y en a une là. J'avoue, il est malin, il a compris le jeu. Hein. Je me demande laquelle est ta boîte. Là, on a quand même le plus intelligent de tout le jeu là. Ok. T'es sûr Tu penses que je peux aller aussi loin que ça Après, je peux sauter plus loin, par contre. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui vois pour le vélo électrique, à 2500 euros, Est-ce qu'il va le gagner J'espère que je vais réussir à toucher la boîte pour lui faire plaisir Let's go Allez Yes On sait pas si le papier est dedans Je me doute quand même que le papier est dedans, on sait pas hein Peut-être que si c'est la numéro 2 Est-ce qu'il y a un vélo électrique là-dedans Bah non Ouais, il n'y a rien. Si, si. <rire> J'ai essayé de le fantaisier. <rire> Mec, il repart avec le vélo électrique de 1500 balles. T'avais déjà un vélo ou pas Non, t'en avais un, un, mais là, là, franchement, il est mieux celui-là. Voilà, attends, viens le voir. Vrai. En, en vrai, je peux l'essayer, ton, ton non, vélo Ah ouais, attends. Jean-Baptiste, tu repars avec ce vélo électrique, rusher, des roues à bike, une suspension, des freins à 10. que je l'ai essayé avant de venir, je te l'ai débridé. Il va jusqu'à 45 km/h même. Donc fais attention, je te montre quand même comment ça marche. T'as le coffret avec euh, la petite pompe, les accessoires pour recharger ta batterie. Et bien là, t'as le chargeur, tu le branches sur le secteur et tu le branches ici, tac, ça fait plaisir Il va à 45, hein oh, allez oh, je peux faire le tremplin avec Mec c'est une dinguerie, bah enfin, je crois pas faire le tremplin avec, je vais le casser là <rire> Bon bah c'est le tien hein. fais attention quand même, j'aurais dû t'offrir un casque T'as même, attends T'as les lumières devant, quand tu roules de nuit, t'as les lumières. Là, t'as les modes, ici, éco, ça te permet d'aller un peu plus vite, tranquille. Low, normal et high, ça va super vite. T'as les vitesses ici, prends un disque à l'avant, à l'arrière. Vas-y, montre-nous là. Fais attention parce que là, il est en mode super vite. Yes Non Yes, Jean-Baptiste, il vient de gagner le jeu. Un vélo à 2500 balles, il a trouvé la bonne boîte. Ça fait plaisir. T'as la béquille, t'as la béquille. Attends, tes confort. Alors, le vélo, ça dit quoi Royal, hein ah, Merci, merci beaucoup. Mais tu sais quoi C'est pas terminé. Je peux ah. gagner encore 25 000 euros. C'est quand même grâce à la Française des Jeux que j'ai pu offrir tous ces cadeaux. Je peux leur dire à eux, hein, parce merci que franchement, voilà, jeu. ils font plaisir. Tu peux prendre un petit ticket. Tiens, on va prendre Astro. Tu grattes okay. toutes les étoiles. Il a gagné un vélo électrique déjà. Je crois que c'est son jour de chance. S'il a deux signes pareils, il gagne encore de l'argent. R.O.T.A. Ouais. Non. Ah bah quand même. Je te merci demande un infiniment. dernier truc, c'est ce que tu peux m'aider à remplir ma grille de l'auto. Il faut que tu me trouves un numéro entre 1 et 50. Vas-y. 32. 32. Allez, ok. Allez, bah, bon merci. on poste au suivant. Merci Jean-Baptiste. Bon, voilà. Salut. J'ai trouvé Chloé du coup qui veut jouer. Je crois qu'il y a du monde là. Il y a la queue maintenant. T'aimerais quoi euh, la tablette. Hein. Ah, hein. Tu peux montrer à tes potes. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va gagner Alors moi je sais pas. Je suis pas au courant là. Oula, ça sort presque du tapis là, c'est prendre des risques là. Après, moi je pense qu'elle l'a mis dans le 1, le 2, c'était volontaire là qu'elle voulait pas que ce soit sur le tapis là. Là, est-ce que c'est celui-là C'était le ballon de foot ouais. Coupe du monde, tu suis la Coupe du monde ou pas Ouais, il ah, y a des spectateurs, vas-y, on peut applaudir. Ballon de foot, elle a gagné un ballon de foot. Mais alors, attends, je te lance un défi. Est-ce que tu arrives à faire 5 jongles avec Pas certaine, mais on peut essayer. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, 4, ou presque 1, 2, 3, 4. Bon, il y a une autre option. Est-ce que tu es abonné à ma chaîne YouTube C'est validé donc du coup... Solitaire, on peut le gratter là si tu veux ensemble. Il faut que tu grattes les trois diamants et si tu trouves le même numéro dans tous ces diamants là, tu gagnes ce qui est écrit là. Quelqu'un a une petite pièce Ouais, Merci, ils ouais, sont sympas. Et t'as déjà gagné 50 centimes. 32, oh, c'était ballon. Ah, 10, 25, non, bon, ça va, t'as déjà gagné le ballon de la Coupe ouais, du Monde. Franchement, ouais. Et bah, ben, merci à toi. Ouais, merci en tout cas. Attends, on va faire un nouveau truc parce que tu vois, en fait, tout le monde veut gagner des cadeaux. Est-ce que je peux te prendre le ballon deux secondes Un essai chacun. Le premier qui arrive à en faire 5, il peut participer au jeu. 5, 5 plus un tour du monde, ok. Et footballeur, un tour du monde. Ou un backflip avec mon vélo. Au choix. <rire> un essai, un tour du monde. Allez, vous pouvez jouer. Allez. En fait ça part sur un défi euh, football. Voilà, bah, c'est la coupe du monde en même temps on peut. Ouais, ouais là il y, a... y a du level. Là faut le lancer parce que. Ouais Allez, ça participe Moi je suis pas au courant, tu peux montrer à tes potes. Hop, moi je vais aller euh, me mettre là-bas. C'est bon Ok, ok. C'est un beau cadeau Ça vaut le coup Ouais Y'a yeah, l'eau ah. Ouais Tu sais que t'as voulu m'influencer là, je sens qu'il est là-dedans, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Mec, la trottinette électrique Elle est même pas déballée. Ça te dit, on la déballe ensemble Le trophée Bien joué Vas-y, pas... fais voir si elle est chargée. Ah, ils se la mettent bien quand même, hein. franchement, c'est un sacré jeu. Fait fais plaisir de leur faire gagner autant de cadeaux, en plus pour Noël. Maman, bah, bah, il y a peut-être tout à monter en fait, ça va être compliqué. Ouais, je crois, il y a le guidon à monter, il y a tout, bon, allez. Tu le feras à la maison, tu la chargeras bien, mais c'est pas terminé. t'es abonné à la chaîne YouTube ah, ou pas C'était Ah, tu t'abonnes tout. Et on va pouvoir faire un petit ticket. Alors pour vous, là qui est devant votre écran, il y a encore des beaux cadeaux à gagner. Il y a encore la tablette, la montre Garmin, la licorne et la petite raclette à Paris à fond goût. Ça fait plaisir aussi. On verra ce qui restera. Petit ticket solitaire. Alors tu grattes les trois diamants là et après, si tu arrives à choper un des mêmes numéros dans tous les diamants là, tu as gagné quelque chose. Donc il faut que tu trouves le 29, le 22 ou le 12. Ah, Allez, ce serait bien de gagner dis, ici, là. <rire> Dernière chance. Ça joue là ah, 15 non. Bon, euh, oh, ça va, eh, t'as déjà gagné une ah, trottinette électrique, va, va. il y avait pire. Merci à toi. Beau, beau en masse. -le, vous en Écoutez-le, abonnez-vous, ça fait plaisir. Ça joue au foot là-bas. Ils pensent que ça va encore se jouer sur un défi foot, mais je vais leur lancer un autre défi. Tiens, viens voir. Tu veux jouer Merci. Allez, il y en a qui veulent jouer, on va faire un défi parce qu'il y a trop de monde Il faut que tu arrives à tenir 5 secondes dans le tapis vert avec mon vélo Tu as le droit de bouger un petit peu, il faut que tu te promènes juste tu ne sors pas du tapis Il faut que tu roules tout doucement, si tu sors du tapis, bah, tu ne pourras pas jouer avec moi Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voilà Comment tu t'appelles Elise, hop, tu ne dis pas, ce sera la surprise, tu peux montrer à la caméra si tu veux. Tu mets dans une des deux boîtes, tu positionnes les deux boîtes. Chaque fois ils veulent m'influencer, ils me la mettent bien dans l'axe. Moi je pense que celle dans l'axe elle est pas mal. Elle est très loin, mais je la sens bien. C'est un beau cadeau ou pas C'est un beau cadeau Pas enfin, la licorne hein. Je veux la garder la licorne hein You. C'était celui-là Je pense hein ils veulent tous m'influencer. Des bonbons Des bonbons, yes Ah oui je les avais oubliés Les bonbons bah ça fait toujours plaisir hein. Tac tac. Bah t'as même les deux hein Ah les deux Vas-y. Oh, je peux t'en prendre un, j'adore cela, moi, ai ah plus. Bah, moi ai je Ah moi Vas-y. je Hop. Oh. Cadeau. Merci. <rire> Est-ce que t'as abonné à la chaîne YouTube Non. Pas encore. Bah vas-y, abonne-toi et tu pourras avoir un deuxième jeu. Font pas tous abonnés encore. Hein. Préparez-vous, hein, abonnez-vous tous hein, parce que si je vous le demande. Suspense euh... T'as les deux mêmes signes, t'as gagné. il okay, okay, okay. Y a pas. Tant pis. Deux bonbons, c'est déjà bien. En souvenir, tu peux le garder. Est-ce que tu peux me donner un numéro Entre 1 et 50. C'est pour ma grille million. 19. Le 19. Allez, voilà. Nickel Eh ben merci à toi je vais me régaler Profite Qui c'est qui veut participer Vas-y venez, vous vous mettez tous là C'est un sprint Celui qui va le plus vite, il pourra participer Tu peux jouer avec les rollers On a le dit, il faut aller le plus vite possible Tout est autorisé Ce sera le premier qui touche ma main, ok Vous êtes prêts Attends Attends Attends Pour le départ 3... 2... 1... GO Oh j'ai peur Oh j'ai peur Bien joué Bien joué Il s'est blessé Il s'est blessé pour la vidéo Bon, tu l'as mérité, je sais que t'es abonné, que okay. t'es là. Bon, Comment tu t'appelles Saïd. Saïd, allez. Ouais, il y a eu un petit... Euh... Allez, on comptera pas. Hein. Ok, je regarde pas. C'est bon J'ai une petite idée, hein. Je vise la 2, alors. Allez, vas-y, go J'ai failli la rater. Kit à fondu, allez, ça c'est cadeau. La petite fondue, c'est pour ce soir. Saïd, il nous invite tous. Le petit kit à fondu qui marche avec ses petites bougies. Tu fais fondre ton fromage. Oh, sacré. Euh... Là, tu vas te régaler. Hein. On dit bravo, Saïd. Tu ouais. m'as dit que tu étais abonné depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il dit Moi, je suis abonné, je veux jouer et tout. Faut prouver. C'est abonné, c'est abonné, regarde. Regardez les en plus. Solitaire ou astro ça. Solitaire, allez. 17, 31 ou 9, faut que tu trouves. Allez. Euh, aide. Ça aide. Avec 25 000 euros, tu peux t'en acheter du fromage là hein. un jeu, <rire> vraiment. Non, aïe aïe aïe aïe. Bon c'est déjà pas mal une petite fondue. Est-ce que tu peux m'aider pour ma grille euro million Il Faut que mes étoiles. Du coup entre 1 et 12. Choisis un, un numéro entre 1 7. et 12. Oui. 7. Merci beaucoup en tout cas Merci Saïd Merci à vous ouais, Merci pour les. jeu merci. merci, ça fait plaisir On offre des cadeaux C'est cadeau on a encore pas mal de participants Comment on fait oh, il y a du monde, il y a du monde Il y a du monde On va refaire une course Mais en moonwalk oh là là. Ok Il y a un vrai moonwalk hein, C'est qui se retourne On le compte pas hein. Ok Go ah là là là là Yes Comment t'appelles t'appelle Emmalito Qu'est-ce qu'il va gagner Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de gagnants. Vas-y je regarde pas. Tu mets où tu veux, tu essaies de bien me placer les box Vas-y mets-les loin, je suis chaud là. Je te fais le plus gros saut du monde. T'es ok pour la 2 Ouais T'aurais pas dit la 2 T'aurais plus dit la 1 T'aurais pas dit la 2 alors hein et limite j'ai failli sauter trop loin hein. T'as gagné t'as gagné t'as gagné Oh la montre Garmin oh Tu sais quoi et eh, c'est parfait pour toi parce que c'est la forerunner Genre pour les mecs qui courent vite tu vois ça me fait plaisir Et eh bah bien joué eh. Je veux mec, est-ce que t'es abonné euh, Bien sûr bien, bien sûr, voilà, là, Évidemment. petit à petit au début, ils pas abonné là, bizarrement, ils sont tous abonnés. Ça, c'est bien, là, je vais faire tous les campus, j'aurai peut-être un million d'abonnés bientôt. Hein. Le jeu concours Instagram se resserre, hein. une tablette ou une licorne, ça va jouer juste après. Hein. S'abonner, s'abonner, la petite cloche, après, il a ouais. tout, c'est parfait ah, C'est un bon, c'est un bon Puis t'as deux signes pareils bah t'as gagné. Je répète, jouer à des jeux d'argent comporte des risques, donc faites attention, c'est pour ça qu'il y a tout ce petit bandeau jaune qui est là, depuis le début, il faut faire attention aux dépendances et tout ça, il y a un numéro si vous voulez discuter avec une personne, que vous êtes dépendant de ces jeux, n'hésitez pas, faites attention, ça reste des jeux d'argent, on peut gagner, mais des fois on peut perdre beaucoup d'argent, donc faites attention. Alors, est-ce que t'as gagné Et non, je crois pas. Bon, t'as quand même une belle montre Garmin, bien. franchement, c'est un beau cadeau. Merci à toi, félicitations. Bon, plus qu'un cadeau, la tablette ou la licorne, bravo, bravo, oui. Il a participé à tous les jeux, il est en forme Une tablette ou une licorne Ouais la licorne ça te fait plaisir En vrai ouais Ouais bon ok vas-y Je te laisse choisir Voilà au pif Tu peux montrer à la caméra si tu veux Moi je me prépare Il y a une petite boîte ici T'es es le, le, le dernier à jouer ouais. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre obligatoirement les deux boîtes au fond du tapis Et toi tu peux t'allonger là je, je te tue pas Après il faut que j'arrive à toucher la boîte aussi En plus, il s'allonge. Là, prise de risque maximum. Par contre, la 2 ou la 1, je sais pas. Est-ce que tu es plutôt euh, par là ou par là Moi, je serais un peu vers là. Par là, c'est pas mal. La 1 ou la 2. C'est parti. Let's go pour la 2. Je me suis sur la 2. La 2. Est-ce que c'était la 2 J'ai une petite idée. La tablette 10 pouces. Ouais! Et moi, je suis très content parce qu'il me reste la petite licorne à vous offrir. 32 Go, ça, c'est cadeau, ça fait plaisir. On pourra bien travailler, tout. Ouais. Euh, non, on sera bien à ouais, regarder des petites même séries. Même sur... Allez regarder les vidéos d'Aurélien Fontenoy sur YouTube, par exemple. <rire> des petits commentaires pour le référencement, effectivement. Euh, Marquez-vous dans les commentaires quel cadeau vous auriez aimé gagner comme ça si je vois qu'il y en a un qui ressort beaucoup bah je ferai un autre jeu concours donc t'es abonné tu m'as dit malheureusement tu sais quoi c'est vraiment très dommage il y a plus de tickets je sais pas pourquoi il en manque une on a faire trop de cadeaux trop généreux j'ai acheté trop de cadeaux bon bah c'est pas bien voilà merci ah merde on laissera on laissera Voilà. Merci merci bravo Désolé ceux qui n'ont pas pu jouer, désolé aussi à vous qui n'avez pas pu gagner tous ces cadeaux, mais vous allez pouvoir gagner quand même. Cette petite licorne en allant sur mon compte Instagram, elle sera à gagner. Merci encore à la Française des Jeux grâce à leur grand loto de Noël et du jour de l'an qui a pu nous aider à acheter tous ces cadeaux. Ciao les gars